Aujourd'hui je veux vous raconter une photographie prise en marge de la journée mondiale pour l'égalité des chances que je couvrais en 2019 en Côte d'Ivoire et au Sénégal. En tant que photographe, lors de mes voyages, les égarements ou les pannes, les désagréments rapidement dépassés ont toujours été des opportunités magnifiques de capter des images qui ont souvent touché pour toujours mon cœur. La panne de ce jour entre Yamoussoukro et Daloa, en Côte d'Ivoire, m'avait permis d'arriver à Daloa alors que le soleil déclinait. Il s'apprêtait à passer en dessous de l'horizon pour laisser place à la nuit. Le mélange entre la poussière soulevée par les véhicules circulant sur la route et la lumière du soleil couchant donnait une ambiance magique qui dessinait autour de ces deux femmes une aura de super-héroïne. Il ne me restait plus qu'à ciseler mes réglages pour que la scène se grave comme je la voyais intérieurement. Les précommandes sont ouvertes jusqu'au 28 novembre. Prenez soin de vous des vôtres et des gens que vous croisez dans vos vies.